Là, en l'occurrence, je pense pas qu'elle soit différemment pour la barbe. Euh, je crois que... Je, j ai, j ai, on m'en a parlé, mais j'ai pas vu l'émission... Mais je crois que le piège, c'est d'arriver aussi euh, en pensant euh, peut-être un peu naïvement que leur message allait être, euh, alors que c'était un message qui, qui questionnait directement justement euh, l'absence de femmes euh, dans cette émission ou à Canal+, ou je ne sais plus exactement, voilà, de, de, de penser que, ce, que, que, que, ce, que ça allait être pris d'une manière rationnelle, effectivement examinée. Euh, bon. Et en fait, je crois qu'un des journalistes euh, les a... Euh, et bien euh, très efficacement euh, ramené à leur euh, statut de femme en faisant un commentaire sur le fait que qu'elles qu étaient très jolies euh, enfin qu'elles étaient mignonnes qu'elles étaient charmantes euh, voilà bon euh, donc euh, je pense que la question c'est est-ce qu'on peut aller dans ces médias et porter une critique là en l'occurrence euh, féministe et penser que euh, les règles du jeu permettent donne sa place à, cette, à ce discours là ou alors être carrément dans la rupture, comme elles le sont d'ailleurs, et leurs actions le sont parce qu'elles vont dans des lieux, à l'improviste, avec un discours hyper ironique sur sur le danger que représenterait l'arrivée d'une ou deux femmes dans ces dans ces lieux de pouvoir. Là, je pense que la question, elle se pose pas très très différemment, sauf que sauf que là encore, on a vu aussi à quel point très rapidement, quand en tout cas le sexisme est questionné. Ça va super vite comme réponse et à quel point très rapidement on, on renvoie les femmes à leur, leur, leur statut, là, là en l'occurrence à, à, euh, à des jolis visages. Quoi. Non, non, enfin juste pour dire qu'il n'y a pas que des jolis visages, il ah, y a aussi des jolies fesses chez hein, <rire> les femmes. Il ne hein. faut pas mesurer les femmes. C'est une caractéristique physique, il hein. y a plusieurs caractéristiques physiques. Hein. Alors de, en, en deux mots, c'est un féminisme qui date maintenant de quelques années, on peut dire qu'il qu est apparu dans les années à peu près 2002-2003. Euh, je crois pas que ce soit un féminisme là qui a été euh, inventé par les médias, mais je crois que les médias n'inventent jamais grand chose, ils reprennent des choses qui sont inventées ailleurs. Donc là en l'occurrence c'est un féminisme qui a été inventé euh, par une petite soumise, et qui après a été repris par l'ensemble de, de la classe politique et des médias qui leur ont fait un bon accueil, et la classe politique qui, qui les a arrosés largement de leurs de leur subsides. Alors, qu'elle a été le discours et euh, qui, a, qui, a eu, qui a rencontré autant de succès C'était de dire qu'il y avait effectivement un gros problème de violence faite aux femmes, ce qui nous a tous fait plaisir. Quoi. Enfin, cette question gagne un peu de visibilité, mais et le maître était important, mais euh, cette violence est avant tout une violence qui est euh, le fait d'hommes euh, euh, habitant dans les banlieues, euh, qui sont immigrés, ou fils d'immigrés, ou d'origine immigrée, ou musulmans, ou enfin vous voyez à peu près toute la nébuleuse euh, que, ça, que ça désigne, et que par opposition, euh, eh bien, le reste de la société, la République... Euh, voilà, les centres-villes, etc., sont les espaces de la liberté, de l'émancipation et, euh, et de l'égalité euh, femmes-hommes, comme le disait Nicolas Sarkozy, en France, les femmes sont libres. Voilà. Et c'est vrai que le, le, le, les médias se sont fait largement l'écho de, de, de ce discours-là, avec des variantes. On a vu apparaître récemment euh, sur les plateaux télé euh, les auteurs de deux de, de livres mettant... Mais, incriminant l'homophobie rayant dans les banlieues, donc il y a toujours des variantes et des ajustements de, de ce discours-là, et c'est un féminisme qui est en fait un féminisme désastreux. Hein, euh, bon là, je renvoie à l'article de Christine dans MQF, un f... ou d'autres articles, euh, un féminisme désastreux, parce que c'est un féminisme, un féminisme raciste, donc qui essentialise une partie de la population, qui est déjà largement essentialisée sur la base de, euh, voilà, de toutes les de tous les défauts qu'a cette euh, population, euh, voilà, je ne détaille pas, mais qui en plus, et c'est la nouveauté, euh, se trouve être euh, totalement sexiste, euh, de par sa culture, euh, enclin à la violence, euh, etc., intolérant, euh, voilà. obscurantiste, plongé dans les ténèbres. Euh, voilà. Donc un discours qui est venu complètement euh, nourrir le, le racisme, et ça en tant que féministe c'est quand même quelque chose euh, d'horrible, et c'est non seulement raciste, mais aussi c'est un discours supposément féministe, mais aussi sexiste, dans le sens où c'est un discours qui sert aussi à exonérer de tout questionnement eh bien, le reste de la population. C'est-à-dire que soudainement, chez les Blancs, dans la classe politique, dans les centres-villes, chez les classes supérieures, il n'y a pas, ça ne peut pas exister, il n'y a pas de violence envers les femmes. Alors le petit problème, évidemment, c'est ce qui s'est passé avec l'affaire DSK. Puisque tout d'un coup, ce beau schéma, cette belle vision des choses hein, qui, euh, voilà, qui, qui euh, s'est vue complètement euh, questionnée avec une sorte d'évidence où là, c'était très difficile euh, voilà, de, de, de, faire, euh, de faire coller les morceaux. Bon, D'où euh, la réaction à, hallucinamment violente qu'il y a eu euh, quand on a appris, quand les médias ont appris, quand les experts euh, bah, ils se sont distingués aussi, hein, notamment par par la voix de, de BHN, ont appris euh, que le directeur du FMI, donc DSK, futur candidat à l'élection présidentielle, favori euh, des médias en tout cas, était euh, arrêté pour viol, euh, pour, pour violence pour sexuelle en tout cas. Euh, voilà, je, je renvoie au texte de Najat Zougari dans le tête qui, re, qui revient sur ça, hein, qui revient sur ça, et euh, et peut-être ce qu'on peut espérer, c'est que la, la belle machine idéologique qui s'est mise en place, évidemment, avec ni plus ni et puis tous ces relais politiques et médiatiques, peut-être qu'elle sera un petit peu plus difficile maintenant, en tout cas cette espèce de mythe, hein, cette espèce de mensonge total sur la réalité du sexisme en France, qui est une réalité très largement partagée dans tous les milieux sociaux, de toutes les classes sociales, euh, de euh, toutes, les, toutes les origines, euh, voilà, je jusqu'aux personnes les plus éduquées entre guillemets, même jusqu'aux personnes plus à gauche, voire les plus révolutionnaires. Là aussi, il y a de la violence envers les femmes. Et Peut-être que ce, ce, voilà, ce mythe ne va plus fonctionner aussi bien. En tout cas, c'est ce qu'on peut espérer. Et, et ce qu'il y a aussi, c'est qu'ici, un, un double discours qui, qui, qui devrait être difficile à tenir. C'est-à-dire qu'on a des discours parallèles. L'un, c'est celui que, de, la, de la violence des, des des garçons des banlieues hein, une violence qui euh, bon qui leur est consubstantielle parce que si vous voulez ils ont des ancêtres musulmans quand même et ça je veux dire la génétique parle quand hein. <rire> enfin, vous avez ça c'est bien difficile hein, comment voulez-vous faire avec hein. il y a des réhabilitations possibles mais ça prend du temps Et puis, d'un autre côté, de temps en temps, on entend parler euh, des violences euh, contre les femmes, euh, etc. Bon. Et, et on regarde des reportages qui sont très intéressants, par exemple, que, bon, avec des, des, des, des femmes qui sont dans des, des endroits et qui sont pleines de bonne volonté, et qui disent « oui, on a réussi à encaser de trans ce soir dans un, dans un centre d'accueil ». Elle parle de femmes battues, là donc, ils ont dû partir de chez elles, mais on a eu 150 demandes aujourd'hui. Et tout le monde trouve que c'est bien d'en accueillir 30 sur 150. Bon. Bon, ce qui arrive aux 80 autres, hein, enfin, je ne sais pas si c'est 80 maintenant, mettons 81. Qu'est-ce qui arrive aux 80 autres, être coucher sous les troncs, comment ça se fait que est elle qui a dû partir de chez elle Ça, on se demande pas trop. c'est vrai que c'est déjà bien que maintenant, par rapport à il y a 40 ans, on ne parlait jamais des femmes battues, maintenant on en parle. Alors, d'un côté, on en parle un peu, il y a des émissions là-dessus. On voit des les femmes battues qui sont absolument pas... Euh, enfin, c'est clair, si je peux dire, qu'elles n'avaient pas d'ancêtre musulman. Mais euh, donc les deux discours se, se, se déroulent parallèlement. D'un côté, on a une détermination de la violence masculine qui serait, euh, euh, qui serait donc euh, génétique, à la fois génétique et culturelle et, et sans doute beaucoup d'autres choses. Et, euh, et de l'autre côté, on a une prise en compte du phénomène, mais c'est vrai qu'en même temps, quand on parle de ce phénomène, euh, l'autre jour, j'ai regardé un documentaire sur un homme qui avait été envoyé par, je ne c'était un juge ou un psychologue, il avait été envoyé dans un groupe de prise de parole. Eh bien, il découvrait dans sa petite enfance pourquoi il tapait sur les femmes. Et il découvrait les raisons de pourquoi, plus tard, il avait tapé sur les femmes. Il n'avait pas été assez aimé par sa mère. Moi, je, quand je regarde ça, je dis, mais le nombre de filles qui n'ont pas été aimées par leur mère, elles n'ont jamais tapé sur la gueule d'un mec, c'est quand même incroyable Et bien, c'est une question que personne ne se pose, voilà. Euh, un petit garçon qu'on n'aime pas, il va euh, taper euh, sur euh, sa femme qui va représenter pour lui euh, sa mère, en fait, je ne sais pas ce que les psychologues racontent là-dessus, parce qu'en fait, il peut taper sur n'importe qui, mais... Euh, mais alors, la question sur les filles qui sont élevées par les mêmes mères, les mêmes mères déficientes, hein, je dis déficientes pour ne pas dire délinquantes, c'est-à-dire qu'on devrait quand même arrêter, euh, eh bien, on trouve normal que finalement elles ne fassent rien, elles ne, elles ne battent personne, elles ne tuent personne, etc. Et alors donc, on a ces deux discours qui se déroulent en parallèle avec une incohérence totale, mais ça, c'est une chose... Et c'est quand même curieux, parce que nous sommes les enfants des lumières. Je suis les enfants des lumières, On est à deux siècles d'écart, d'accord, en avec fait, les petits, petits, petits enfants. Hein c'est génétique aussi, donc nous, ce nous gouverne, nous, c'est la raison, nous. Hein c'est la raison. Enfin, tout le monde est d'accord là-dessus. En tous les cas, Caroline Forest l'a dit. Hein, D'un côté, les gens sont gouvernés par la raison et de l'autre, les fanatiques qui sont gouvernés par la religion et des croyances absurdes. Non, non, nous, c'est la raison. Bon, Eh bien, ça ne nous empêche pas de pouvoir admettre deux idées qui sont totalement contradictoires euh, l'une avec l'autre, et de les faire coexister dans notre petit cerveau, hein sans aucun problème, sans aucun problème. Donc, je veux dire, c'est pas la seule incohérence qu'on admet, hein. admet aussi, par exemple, on est augmenté, bon, quand on est augmenté, enfin, ou on risque d'être augmenté par son patron, et non pas parce que la Lune sera en verso, et pourtant, on lit les horoscopes, donc, je veux dire, on... marche avec les deux systèmes, voilà. Mais, je veux dire que il y, y a les deux... il y a les deux trucs qui se... Euh, qui, qui coexistent mais il faut dire que l'un fait beaucoup de tort à l'autre, hein, parce qu'il est certain que le fait d'avoir exilé la violence masculine, de l'avoir exilé dans le 9-3, de l'avoir exilé dans les quartiers nord de Marseille, de l'avoir exilé euh, dans les banlieues chaudes de, de Lyon et eh bien ça a fait énormément de mal justement à la lutte contre la violence parce que ça a permis à des gens comme Nicolas Sarkozy je ne savais pas qu'il avait eu que l'autre de dire que les femmes étaient libres en France. Non, non, non, non, non, non, non c'est pas la seule chose énorme qu'il ait dit, ça. Mais il avait même proposé une fois, tu te souviens, de, de, de... il avait dit qu il, que la France était un pays qui était ouvert et qui recueillerait n'importe quelle femme victime de violence. Hein c'est quand même assez extraordinaire, parce que moi je me suis dit, bon, mais alors les femmes qui sont victimes de violence ici, est-ce qu'elles ont encore un autre pays où aller est... ah Oui, parce que si, si nous on accueille les femmes étrangères victimes de violence chez elles, bah, les femmes victimes de violence ici, il faut bien qu'elles aillent quelque part, qu'elles aient un refuge aussi. Mais ça a quand même beaucoup euh, freiné, et ça freine beaucoup, cette idée euh, que, grosso modo, on a une culture qui, euh, génétiquement, nous interdit euh, la violence, enfin interdit au mal de l'espèce euh, la violence, de l'espèce française, je veux dire, qui interdit la violence au mal de l'espèce française, sauf, sauf, sauf accident psychologique. Et ça, on ne peut jamais... On ne peut jamais dire qu'il n'y aura pas un accident psychologique dans l'enfance de ce mal de l'espèce française. Non, mais là, je vois que je vous emmène dans des eaux trop compliquées. Alors, pour, pour revenir sur le début de l'intervention, donc l'articulation, euh, même si vous n'avez pas employé le terme racisme féminisme pour reprendre ce que disait Hanan, euh, il ne s'agit pas de dire que euh, la lutte féministe doit se confondre avec la lutte antiraciste, euh, bien entendu, mais je vais essayer de l'illustrer avec euh, ce qu'on pourrait euh, imaginer comme étant une critique euh, une critique des médias, justement, euh, qui, qui, qui essayerait de compiler euh, ces points de vue. Il me semble qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir une critique de, du enfin, des valeurs néolibérales que véhiculent les médias leur mépris du peuple, hein, leur euh, comment dire, idéalisation d'un ordre, leur légitimation d'un ordre totalement inégalitaire, si on ne s'intéresse pas à un des outils qui est aujourd'hui un outil de stigmatisation des classes populaires, qui est l'islamophobie. Je pense qu'on ne comprend pas sinon ce qui se passe. Et donc, il me semble... Euh, du coup, et je renvoie notamment aux quelques unes, je crois, qui euh, ont été reproduites dans des numéros de médias critiques, euh, je ne sais plus si c'était le premier numéro ou le deuxième numéro, mais il y en a régulièrement et régulièrement sur le péril de l'islam, sur euh, le déclin de l'Occident, etc., etc. Je crois que là, c'est une illustration de si on veut critiquer la, la manière dont les médias participent à l'idéologie dominante, on est obligé de prendre en compte cette question des... Des, des, des fractions, raciales, entre guillemets. Et pour reprendre un autre exemple, pour le voir d'un autre côté, il me semble qu'aujourd'hui, on ne peut pas critiquer le sexisme des médias, si on ne peut pas comprendre aussi pourquoi, de manière aussi docile, euh, les médias ont repris les déclarations de BHL, euh, des déclarations de Jacques Lang de bas d'inter, etc., etc., prenant la défense d'un pauvre DSK, victime, entraîné hein, dans la boue par la justice américaine, horrible, etc., on ne peut pas comprendre leur absence totale de réaction, au moins au début, si on ne met pas en évidence le fait que pour eux, la question du sexisme, c'est désormais la question du sexisme des jeunes Arabes. Voilà. D'où, justement, à nouveau, une réinterrogation sur la manière dont s'articule, on peut dire, ces questions de racisme et ces questions de, de sexisme. Donc il ne s'agit pas de dire, je crois que personne n'a dit qu'il fallait combiner, enfin que de fait la lutte contre le racisme se mélangeait à la lutte féministe, enfin pas du tout, parce que, et pour reprendre ce que disait Christine, les groupes dominants ne sont pas les mêmes, mais pour décrypter le fonctionnement de l'idéologie dominante aujourd'hui, à laquelle je crois qu'on est tous d'accord pour dire que les médias contribuent activement, je crois qu'on ne peut pas les comprendre si on n'a pas justement ces, ces grilles d'analyse multiples et de voir comment, pour stigmatiser les classes populaires, qu qu quels outils on utilise aujourd'hui quel, Quels outils on utilise aujourd'hui hein, aujourd Et c'est des outils à la fois qui font jouer euh, des inégalités euh, raciales et des inégalités de genre. Voilà. C'est pour ça que, que pour moi, une critique antimédia qui n'est jamais une critique antimédia pour elle-même, hein, parce que les médias, euh, voilà participe à un ordre dominant qui ne se fabrique pas que dans les médias, bien sûr, qui existe euh, ailleurs, euh, eh bien, il faut avoir ces grilles d'analyse. Pour, pour moi, sinon, il y a quelque chose euh, qui manque. Et autant, euh, j'aime beaucoup ce qu'on fait, euh, euh, qu qu fait, le plan B, euh, PLPL, etc., et autant j'aime beaucoup les nouveaux Chien de garde, c'est un film qu'il faut évidemment aller voir, etc., etc., autant me frappe, quand même, de manière très claire, la prédominance d'une grille de lecture, qui est une grille de lecture de classe que je trouve parfaitement légitime, mais qui, qu'il faut interroger dans l'impensé dans que ça véhicule, c'est-à-dire, c'est une grille d'analyse plus légitime que les autres, sous entendu là, pour ceux qui vont plus loin, mais je crois que malheureusement, dans ces lieux-là, j'y reviens, elle est aussi dominante, sous entendu parler des autres, hein, parler des questions de race, des questions de genre, fait diversion, Hein, fait diversion par rapport à une question sociale qui serait la question principale, qui serait la question de classe. Hein oh, déjà, un, ça me paraît totalement faux, idéologiquement très problématique, et on sait généralement qui a ce, ce discours, mais que deux, il me semble que ça nous empêche de comprendre et donc de combattre, parce que c'est quand même voilà, ce qui nous anime, de combattre euh, l'espèce d'appareil euh, idéologique qui est, en train de, qui est en train de nous broyer aujourd'hui. Oui, mais ce que tu dis, ça c'est très vrai. C'est quelque chose qu'on ne dit jamais. Moi, j'ai remarqué un, j'ai remarqué un truc d'ailleurs dans les, dans les études féministes là, et eh bien maintenant, depuis la campagne pour la parité, c'est devenu le grand truc parité et mixité aussi. Et, et, la mixité, c'est-à-dire que la mixité qui n'a jamais été appliquée par les hommes, on voit que les corps étaient entièrement réservés aux hommes, euh, comme par exemple, j'en prends un, mais qui est très, euh, très symbolique, c'est l'Académie française, bon, euh, qui s'est ouverte à une femme en, en plus à la fin des années 80, à la révolutionnaire. Donc, les, les lieux réservés aux hommes n'étaient absolument pas mis en cause. Euh, en revanche, il était impossible pour les femmes d'être entre femmes. Nous, nous l'avons vécu au début du mouvement de libération des femmes, c'est-à-dire que euh, pendant nos réunions, il n'y en était pas des masses. Et on, euh, il y avait toujours un homme qui venait et qui disait « Ce n'était pas possible, ce n'était pas pensable qu'on reste entre nous. » euh, c'était pas le même homme, hein, mais... Mais, mais... chaque semaine, il y en avait un qui revenait. Bon, et qui nous tenait le même discours. Bon. Et, euh, et... Et c'est vrai que c'est tout à fait remarquable, c'est que quand on demande euh, euh, la, la parité, euh, par exemple... Bon, la demande de parité, elle, était pas, euh, elle, elle ne s'adressait pas à tous les milieux, et certainement pas au travail, elle s'adressait euh, aux, aux assemblées élues, ce qui est quand même très peu. Bon, même dans les assemblées élues, je crois que maintenant la, la, la proportion de, de femmes dans le Parlement français, c'est à en l'ensemble, l'Assemblée nationale et le Sénat, euh, s'élève à un faramineux 18%. En revanche, les, les, les sommes, je les ai vues passer, mais je suis comme toutes les femmes, je veux dire, dès que ça dépasse un certain chiffre, ça me dépasse aussi. Euh, les partis payent des, des sommes faramineuses pour... Euh, euh, d'amende, justement, mais ils préfèrent payer ces sommes-là que de... que de renoncer euh, et d'obliger les députés hommes, finalement, à lâcher leur siège pour les donner aux femmes. Et... Euh, en revanche, en effet, dès qu'il y a quelque chose qui se passe, qui est initié par des femmes, et eh bien que ça vienne de femmes ou que ça vienne d'hommes, mais maintenant ça vient de femmes, on demande une parité scrupuleuse, on demande une mixité. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est mis en œuvre, c'est une interdiction pour les femmes d'être sans homme au moins un, il en faudra toujours un pour les surveiller. C'est exactement comme euh, le détail, il faut qu il toujours euh, quelqu'un qui les garde. En revanche, les, les maîtres, ils peuvent très bien être tout seuls, et puis ils n'ont pas à inviter euh, quelqu'un d'inférieur avec eux. Mais euh, les femmes, elles ne doivent pas être toutes seules, ou alors dans des conditions bon, très, très... Euh, on très, euh, très particulière et pour un laps de temps très court. Nous, on est tout le temps en train de s'excuser, on dit mais non, revenez dans deux heures, on ira prendre un pot, etc. Mais là, pendant la réunion, euh, fichez-nous la paix, etc. Donc c'était très difficile. Et, et je pense que ce que tu dis là sur cette intériorisation de la nécessité, ça passe par l'état de, de la nécessité euh, d'avoir... Euh, des hommes, de l'interdiction que les femmes restent entre elles, euh, ça passe par des tas d'idéologies de, euh, euh, qui sont euh, ni faites ni à faire, comme euh, d'ailleurs lesquelles, je me rappelle même tellement elles ne sont euh, pas euh, convaincantes. Mais, enfin, si quelqu'un pense à une de ces idéologies, il me fait signe, euh, Là, il y a ce que deux femmes m'ont dit. L'une était la secrétaire de mairie. Et l'autre était la femme de l'ex-mère. Et la troisième personne était un monsieur. Bon. Alors, lui, je vais commencer par vous dire ce qu'il m'a dit. Il m'a dit très gentiment, c'est un homme très aimable, et en me souriant et en me versant un petit coup de muscat, il m'a dit, les femmes, il n'en faut pas trop. Bon. <rire> Ah, il dit ça, il était, il était dans un rapport, euh, comment dirais-je, de complicité avec moi. Je hein. pensais que je pouvais qu bien y comprendre quand même. Hein. Pas même un petit peu, mais bon, hein, trop, c'est trop. C'est comme les Auvergnats, Il en veut juste qu'il faut. Bon. Et puis, euh, quand on femme ce qu'elles m'ont donné comme raison, il y en a une qui m'a dit... Euh, alors, les, non, les deux me donnaient la même raison, elle me dit, mais les femmes, mais où veux-tu en trouver Alors, j'étais étonnée, parce qu'elles-mêmes étaient des femmes, d'une part. Euh, et d'autre part, parce qu'en sortant dans le village, il a beau ne pas être grand, je croisais des femmes tout autant que des hommes. Mais, voilà, des femmes, il n'y en avait pas. Et ce qui est intéressant, c'est comment les femmes sont annulées. Alors, la secrétaire de mairie, elle était annulée par le fait d'être secrétaire de mairie, ce qui est bien pratique, parce que déjà, hein, si vous êtes dans une, un petit village et que vous avez euh, une mairie, la secrétaire de mairie, comme son nom l'indique, la secrétaire de mairie, c'est toujours une femme, donc elle est déjà annulée par le fait qu'elle est secrétaire de mairie. Et les autres femmes, comment est-ce qu'elles étaient annulées Elles étaient annulées parce que leur mari était candidat oui. au conseil municipal, sur la liste, de ce qui disait que bah, quasiment bah, il ne restait plus de femmes. Donc pour une raison ou pour une autre, c'est vrai qu'on a toujours du mal à trouver des femmes. Quand on n'en voudrait pas, il y en a trop. Hein Quand on en voudrait, il n'y en a pas assez. Donc la femme est bien une créature élusive euh, et qui se cache dans les bosquets. pour apporter un petit élément de réponse, euh, sans forcément revenir sur les trajectoires de, de chacune. Mais en tout cas, moi, j'ai un, une trajectoire politique, euh, effectivement, qui m'a amené à gauche, ou plutôt à la gauche de la gauche. Et c'est vrai que le sexisme qui y règne est absolument hallucinant. Euh, j'ai malheureusement fait ce constat euh, de façon parfois euh, violente, même si ça s'est limité à de la violence symbolique, mais on sait qu'elle fait aussi des, euh, des ravages. Et dans cette situation particulière où je pense qu'aujourd'hui, dans tous les groupes de gauche, plus ou moins, euh, tout le monde se dit féministe. Hein on est contre la violence envers les femmes, euh, voilà, on est pour l'égalité, euh, parfois même on fait à manger, bon, pas tout le temps quand même, mais voilà. Il y a une sorte de vernis bon, propre à des milieux qui sont plutôt des milieux éduqués, hein, euh, des milieux plutôt classe moyenne, classe sup, euh, et qu'on va retrouver aussi à gauche, voire aussi à, à l'extrême gauche, qui fait que le sexisme prend des formes particulières, il me semble, aujourd'hui, parce que c'est une combinaison d'un discours plutôt égalitaire, parfois aussi qui va être un discours un peu gay-friendly, donc pas, pas non plus ouvertement homophobe, hein, où, voilà, on a des amis gays parfois, en tout cas on ne pense pas que c'est un problème, ou que c'est anormal, ou que c'est une maladie, mais où par contre dans les pratiques, ça ne change pas ou ça change très peu. Alors on le sait avec les enquêtes sur le travail domestique, etc., on sait que ça ne change pas, euh, mais je crois que dans les lieux militants, intellectuels, euh, de gauche, de gauche euh, la plus révolutionnaire qui soit, on sait qu'il me semble, en tout cas, que les, que les pratiques ne changent pas, alors que les discours changent un peu. Et face à ça, euh, je crois qu'il y a plusieurs euh, solutions. Soit on se bat en justement, pointant ce décalage et en se battant à, à l'intérieur pour que ça produise autre chose, hein, plus d'égalité. Ou alors, c'est un peu la solution... Euh, à laquelle je suis arrivée, on va militer dans des groupes euh, non mixtes. Euh, et j'ai l'impression que de plus en plus, mais hein, ça peut être quelque chose de positif aussi, il y a une espèce de découragement euh, des femmes et des militantes à gauche et à l'extrême-gauche devant l'extraordinaire sexisme non interrogé de gens qui par ailleurs se pensent les gens les plus progressistes de la Terre. Hein. Alors devant ça, je sais pas, je pense qu'il faut réfléchir collectivement, il y a des choses à, voilà, à mettre en place, euh, des formes d'autodéfense aussi, euh, des formes de lutte, euh, voilà. Mais je crois qu'il y a un énorme chantier à... Voilà, qui... qui... Exactement, comme dit Cécile. la preuve c'est qu'on a ici, non, non, euh, bien sûr, moi je pense qu'il faut continuer à être... Et je trouve que c'est bien d'être dans, dans des lieux aussi euh, mixtes pour porter euh, ces questions-là. Après, je pense qu'il y a des temps et des moments où des fois, quand on en a trop marre, euh, la non-mixité est quelque chose qui peut être très réconfortant, très... Euh, euh, comment dire, très agréable, euh, qui procure de l'énergie, qui procure euh, euh, de, de la joie, euh, ce qu'on trouve pas toujours dans le militantisme, malheureusement. Euh, donc je pense que c'est des, des moments euh, voilà que, que, que, chacun, euh, que chacun doit apprécier. Mais effectivement, ces, ces techniques, elles sont bien sur déjà poser la question de la parole. Et qui a la parole et qui n'a pas c'est comme cette, cette question que je disais que pour voilà, que, que déjà réfléchir à qui euh, voilà qui a la tribune qui, qui l'est pas, et réfléchir par rapport à, à, au prisme du genre, est déjà un truc qui me semble des fois parfois révolutionnaire, tant euh, c'est une grille d'analyse qui n'est pas mobilisée par, euh, par plein de gens, mais, mais sans, on le comprend aussi et, et, et, et pour ma part, euh, réfléchir aussi, et réfléchir en tant que blanche est aussi le fruit d'un processus de réflexion lié aussi à. Euh, à des mouvements antiracistes et, et, et, euh, et à leur évolution. Donc euh, c'est des processus, mais, mais euh, je, je pense que c'est pas seulement par ces dispositifs. Là, je reviens aussi à, à la remarque, on n'a pas trouvé de femmes. C'est-à-dire que moi, j'entends aussi souvent dans ces milieux-là, oui, mais quand même, euh, bon, les femmes ne veulent pas prendre la parole. Euh, J'ai même entendu récemment, euh, c'était le pompon euh, par un militant d'extrême-gauche qui disait qu'il n'avait jamais entendu de propos aussi sexistes que chez les militantes. Donc lui était par contraste euh, bon extrêmement euh, voilà, féministe, mais malheureusement euh, bon ses camarades femmes euh, ne, ne l'étaient pas. Euh, oui, ben, bon après, je, je crois qu'après c'est de la responsabilité aussi des hommes de questionner leur propres catégorie et leurs propres pratiques. Voilà. Avant que de se ruer dans les groupes non mixtes pour y participer parce qu'ils sont furieux qu'on leur refuse l'accès à la lutte féministe, je pense que la première chose à faire, c'est s'interroger sur soi-même, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on dit, euh, sur quand on prend la parole, sauf que peut-être qu des fois il ne faut pas prendre la parole, mais la laisser, euh, s'interroger sur son étau, sur les, les mini-signaux qu'on qu lance aussi. Euh, et qui euh, bah, distribue et redistribue les, les, les places, euh, parfois très, très violemment même, de manière très, très invisible. La question c'est qu'on ne peut pas... Euh, alors on dirait que c'est un examen que chaque femme doit passer toute seule et qu'elle trouverait elle sa faiblesse en ne pouvant pas dépasser la faiblesse de l'homme. Et C'est vraiment... Euh, Considéré comme peu de choses, un conditionnement qui dure depuis qu'on est né, euh, qui a duré toute la vie, qui s'est accompagné de sanctions, de punitions, de récompenses si on faisait bien, et, et c'est euh, considéré comme peu de choses la situation présente de la plupart des femmes. C'est un fait que les opprimés regardent avec admiration leurs oppresseurs. C'est un fait que les Arabes et les Noirs ont une admiration même si elle est mêlée de haine, euh, pour les Blancs, c'est un fait que les Noirs, du mouvement noir aux États-Unis, pourquoi est-ce qu'ils ont, au bout d'un moment, au bout de 4, 5, 6 ans, qu'ils ont eu assez de force, non pas pour dépasser leur crainte ou leur admiration des Blancs, mais au contraire pour avoir la force de les exclure et de pouvoir enfin parler vraiment librement sans être obligé de conformer leur vision de ce que serait la libération des Noirs à la vision qu'en avaient les Blancs et qui était évidemment la vision dominante dans le mouvement des droits civiques parce que c'était un mouvement mixte. Et dans un mouvement mixte, et quand j'entends parmi, je ne veux pas dire avec des hommes et des femmes, comme si c'était des espèces animales, comme si c'était des chiens et des chiennes, comme si c'était des chiens et des chats, comme... Non, je veux dire, entre des groupes qui sont hiérarchisés, où il y en a un qui est au-dessus, un autre qui est en dessous, c'est-à-dire dans un réflexe où il y a des oppresseurs et des opprimés, parce que les blancs les mieux intentionnés des États-Unis ou d'ici sont quand même les oppresseurs, des groupes qui sont... Appelés gentiment les Auvergnats, bon, et les, et les hommes sont, même s'ils sont intelligents, gentils, progressistes, etc., sont quand même dans le groupe oppresseur des femmes. Donc, dans un groupe mixte comme ça, quelle vision de la libération du groupe dominé, croyez-vous, qui prévale Quelle vision, croyez-vous, qui prévale il, prévoit une, il prévaut une image de cette libération, qui inclut des tas de limites, de trucs, de machins, qui sont celles du groupe dominant. Hein. La, la, la, la vision de la libération, si on, avait, si on avait dû avoir des hommes parmi nous, pendant qu'on a fait, et euh, était l'une de mes compagnes, comme d'ailleurs j'étais l'une des siennes, hein, c'est parfaitement réciproque, euh, eh bien, euh, si on avait eu des hommes avec nous, on n'aurait jamais fait les slogans qu'on a fait. On vous aurait dit non, quand même, c'est pas gentil, il faut un peu plus de parité que ça. Enfin, vous décrivez qu'une femme sans homme, c'est comme un poisson sans bicyclette, mais enfin, euh, qu que vous, à qui vous voulez faire l'appel, nos poissons, vos bicyclettes enfin, bon. Voilà, on aurait été bloqué à chaque moment du chemin. Il faut de la non-mixité. Il faut de la non-mixité, il faut que les opprimés se retrouvent et s'expriment entre elles et entre eux. C'est la seule façon de faire. Ce, qu faut pas dire, ce qui ne veut pas dire qu'on qu ne peut pas aussi être dans des groupes mixtes, on peut aussi être dans des groupes mixtes. Mais pour trouver le chemin de son émancipation à soi, ce euh, n'est pas dans des groupes mixtes qu'on peut le faire. Parce qu'il y a une parole autorisée, la parole des experts dont on nous le dit. C'est ça la parole des experts, c'est la parole autorisée, que ça soit à la radio, à la télévision, que ça soit chez vous, que ça soit dans votre cuisine, que ça soit dans, chez moi, que ça soit dans ma cuisine, etc. La parole d'un homme est toujours plus autorisée. Et c'est pas la peine de dire que c'est un combat qu'on doit mener seul en, je veux dire entre son psychisme et soi-même, non ça, ça, ça, ça n'existe pas. C'est encore culpabiliser les femmes, ou d'une façon générale, culpabiliser les gens dominés, de leur dire qu'ils n'ont pas dépassé ceci ou dépassé cela. Comment est-ce qu'ils dépasseraient quelque chose Qu'on on ne leur a jamais dit qu'il fallait dépasser, au contraire, on, on leur a toujours dit qu'il fallait passer, qu'il fallait passer derrière, passer derrière ce, ceci ou cela. C'est absolument impossible de, de faire ça. Je veux dire, on traite les traumatismes durables des gens, Ils ont tout simplement leur implication, comme s'ils étaient euh, euh, l'effet le, le, le, d'un manque de, de courage. Ce n'est pas un manque de courage, c'est un fait, qu il faut le prendre en compte. La n'est pas un syndicat de journalistes, mais on a réagi très, très vite, alors évidemment sur Notre petit territoire, c'est-à-dire sur le sexisme qui transparaissait dans les commentaires médiatiques, à un moment où ce qui était dominant, c'est quand même le sexisme des responsables politiques. Il euh, n'y a pas mort d'homme, euh, un troussage... Enfin, on a eu quand même un troussage de domestique, mais tout de suite, on a senti, euh, même si on n'a pas senti assez, hein, j'en conviens tout à fait, on a senti tout à fait que euh, on, on avait affaire à. Euh, un traitement euh, totalement inégal euh, entre les violences faites aux femmes dans les quartiers populaires et les violences faites aux femmes dans les quartiers euh, aisés. Euh, juste un mot là-dessus, que je tiens un micro. Euh, un viol collectif dans un quartier populaire, ça s'appelle une tournante. C'est exotique. Euh, un viol collectif dans un quartier plus aisé, à Orléans, ça s'appelait un viol répété. Qui oh. se fait oui, oui, alors sur les syndicats de journalistes, je n'ai pas répondu. Euh, J'ai la mémoire qui flanche. Je ne crois pas que... Je crois qu'après coup, ils ont réagi, mais pas immédiatement. Pas immédiatement, parce que ce qui était, me semble-t-il, dominant, le, le sexisme le plus voyant, c'était ceux, ceux des, des petits copains de, de l'ESK. Bon, oui. euh, celui des, des médias à proprement parler. Bien, alors ensuite, il fallait décrypter. Euh, quand on mettait en balance la souffrance de DSK dans sa prison, et que sur le site du Nouvel Observateur, on vous montrait le trajet qu'il faisait dans New York, entre sa prison et... Et on vous expliquait quel était le menu qu'il avait mangé le soir. Bien, bon, en mettant en scène la souffrance terrible qui lui était infligée, sans même mettre en balance la violence, ne serait-ce que supposée, que supposée, hein, ne serait-ce que ça, qu'avait subi Nafisatou Diallo, euh, là, il y avait quand même un problème. Quand, euh, là, est, bon, là, ensuite, c'est devenu envahissant, et je crois qu'on trouve euh, quand même, on fait les choses à vif. Hein, donc, euh, je, trouve, je pense qu'on a réagi à peu près, bien qu'Acrimène qu euh, ne sorte pas de l'ordinaire des associations phallocratiques, je crois qu'on a à peu près fait le service. Non, je le dis franchement, euh, nombre de choses qui ont été dites à cette tribune, euh, les copains et les copines qui sont dans la salle pour comprendre très étroitement <rires> c'est vrai qu'au début il euh, n'y avait pas que les hommes politiques hein, les journalistes aussi en fait ne s'intéressaient absolument pas à la victime présumée d'abord ils ne voulaient pas savoir que c'était une victime présumée mais ils s'intéressaient c'était vraiment comme quand vous savez le, le, dans les Jeux olympiques et bien, euh, euh, en fait on nous montre euh, on nous montre un, un, ou une championne, euh, euh, que si, euh, ce, euh, si sont français, et puis bon, ben, si 600 sont médailles de bronze, on va nous montrer la médaille de bronze, on ne va pas nous montrer euh, la personne qui a, qui a remporté l'épreuve. Ben là, on ne s'intéressait qu'à notre ressortissant, c'est-à-dire qu'à l'ESK, et d'une façon, en effet, qui mettait en avant, euh, bon, ça je l'ai écrit dans, dans le bouquin, là, euh, dans l'article qui s'appelle, euh, euh, qui s'appelle comment déjà d'ailleurs euh, je non, non, dans l'article sur l'aspect euh, qui s'appelle « Qui accuse qui préjugé réalité dans l'affaire Strauss-Kahn J'ai regardé deux jours de suite un, un reporter de, de, de France 2 qui était sur place et qui nous a répété deux jours de suite, matin et soir, que euh, Rikers Island, la prison de Rikers Island, était un lieu épouvantable. Et euh, pour donner un peu de consistance à cette affirmation, il nous a dit que les couloirs y étaient impersonnels. Bon, c'est pas un truc qui lui arriverait dans une prison française. Hein. Euh, là, c'était vraiment, euh, bon, euh, vous voyez, le, c'était l'enfer de Dante, quoi. C'est assez extraordinaire. Et, et c'est... Cette localisation, donc deux fois par jour, on nous disait exactement euh, où était euh, DSK, il était resté dans la prison d'un hacker d'Aïlande, mais donc on nous redécrivait à nouveau euh, ces couloirs impersonnels, et personne ne posait aucune question euh, sur, justement, euh, la victime présumée. Donc, en fait, il y, avait, donc, il y avait une connivence entre la extraordinaire, de toute façon, toute cette affaire était une affaire de connivence, connivence entre ses copains et DSK, Connivence plus générale de la classe politique dont on a su après, ben, qu'il savait, mais il n'allaient quand même pas parler, hein, c'est pas... Bon, Nicolas, c'est pas les balances, hein <rire> ben, Non, ben, il, le... il le savait, mais ben, il n'allait a... pas le dire, ben, c'est pas criquette quand même, ça vaut être son adversaire politique. Quelle est sa première loyauté Sa première loyauté est à la coste des hommes quand même, il n'allait pas le balancer, bon... Et puis, la connivence avec les journalistes. Donc, une affaire de connivence généralisée. Bah, sur Anne Sinclair, j'aurais juste, euh, juste une remarque. On pourrait revenir dans les détails justement sur le traitement médiatique de, justement, de Anne Sinclair aussi, comme entreprise de diversion, Ou à un moment donné, il faut qu'il fallait quand même arrêter de parler un petit peu de DS4, vous trop, quand même trop délicat. Euh, les, les, les, les preuves... Euh, quand même de quelque chose de problématique qui s'était passé dans Sofitel était trop euh, évident pour que, voilà, que ça ne devienne pas vraiment euh, gênant. Et le fait de balancer, de basculer le débat sur, euh, sur Anne Sinclair a été, euh, a été vraiment utile hein, comme entreprise justement de, de diversion en passant du problème de la violence, du viol, etc. au problème d'un couple... Euh, du problème euh, des éventuels états d'âme euh, psychologiques de Anne Sinclair. de, et là euh, Elle Magazine a été, c'était quand même pompon. Euh, et d'un questionnement sur euh, le caractère libertaire moderne euh, de ce couple euh, Anne Sinclair euh, DSK. Donc un peu comme modèle euh, d'amour libre, euh, voilà, euh, allant au-delà des euh, espèces de carcan euh, voilà, euh, complètement passéiste euh, du reste de la populace. Bon. Ouais. oui, bah, oui, oui, ouais. Bah, je pense que, enfin, je pense que ça continue aussi à créer une sorte, euh, voilà, comme on, comme on dit, de, de, de buzz autour d'Anne Sinclair qui vient aussi, euh, voilà, qui vient continuer à porter aussi cette affaire DSK qui, de, qui devient une, parce que de fait, la couverture qu'il y a eu, je reviens à le magazine, le, la couverture qui a été faite du lancement de ce site, très orchestrée, ça s'est fait sur la base d'une interview qu'a donnée Anne Sinclair, alors très soigneusement en choisissant à qui elle allait l'a donner, et ça a donné quoi Ça a donné la couverture de Elle Magazine en disant « Je ne suis ni une sainte, ni une victime, ou je ne sais pas quoi », qui était en gros une réponse à une question que le journaliste avait comme interdiction de poser, c'est-à-dire que l'interview a été négociée, mais que le journaliste n'avait pas le droit de poser de questions sur DSK, mais c'était de fait une réponse à ça. Oui, mais c'est-à-dire moi je parlais de ce rapport et ce rapport c'est très peu de place à Internet. Hein. Peut-être que dans un, un, un prochain rapport, puisque cette commission va soit rester, soit se renouveler comme elle l'appelle, fait pour faire un tout petit, petit rapport euh, sur, en 2011 uniquement sur la question de l'expertise, euh, peut-être que finalement ça sera bien, euh, ça sera bien étudié. Mais, euh, mais pour l'instant en effet il n'avait retenu que les médias euh, traditionnels. Et, et, moins, euh, et beaucoup moins Internet. On peut espérer ça. Mais la question ensuite, évidemment, c'est comme dans n'importe quelle enquête, et ça va être encore plus compliqué, en Internet, il s'agit de son Internet, c'est qu'il faut euh, prendre des indicateurs, il faut euh, pouvoir quantifier tout ça. Et, et sur Internet, c'est... Puisqu'Internet a beaucoup plus de contenu que l'ensemble des contenus télévisés, radiophoniques et, et de presse écrite... Euh, qui a des, des, des, des, des milliards et des milliards de, de contenus, euh, ça va être difficile d'en faire euh, d'en faire une, une étude, hein, à mon avis, mais c'est pas impossible.